Vous recherchez une vidéo test hyper complet pour tout savoir des dernières montres Samsung Galaxy Watch 5 et Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Vous êtes au bon endroit, je les ai testées pendant plus de deux semaines et dans cette vidéo je vais vous détailler tout ce qu'il est possible de faire avec ces montres connectées. Il y a beaucoup de choses en commun avec la Galaxy Watch 4 que j'avais testé aussi en long, en large, en travers l'année dernière. Si vous avez vu ma vidéo de la Galaxy Watch 4, vous n'allez pas être perdu dans cette vidéo. Je vous ai aussi proposé deux vidéos comparatives entre la Watch 5 et la Watch 4, et entre la Watch 5 et la Watch 5 Pro. Je vous remets tout ça en description. Comme d'habitude, ce test va durer entre 40 et 50 minutes, donc n'hésitez pas à prendre la petite option qui permet d'accélérer la vidéo à x1.25 ou x1.5. Vous allez voir, je passe très bien en accéléré. Mon test complet des Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro, c'est parti, c'est maintenant Je sais que vous êtes beaucoup à avoir regardé mes autres vidéos, notamment le comparatif entre la Galaxy Watch 5 Pro et la Galaxy Watch 5, donc on va essayer d'aller plutôt rapidement. Vous l'aurez compris, dans ce test, je vais parler des deux montres. Pourquoi Pourquoi je n'ai pas fait un test que sur la Pro et un test que sur la 5 Parce que, voilà, globalement, au jour le jour au quotidien c'est pratiquement la même chose il y a quelques fonctionnalités en plus sur la pro bien entendu je vous l'évoquerai hein, lorsque je vous présenterai les fonctionnalités sport qu'il y a sur la pro notamment euh, le suivi d'itinéraire GPX je vous le dirai par un petit encart ou même oralement que ce que je vous présente c'est que sur la pro mais sinon voilà au jour le jour on est pratiquement sur la même chose juste l'autonomie qui diffère mais ça on va en parler juste le design qui diffère on va l'évoquer aussi, mais sinon, vous retrouverez bien entendu en description ma vidéo comparative entre les deux. Allez, regardons le design. Pour faire assez simple et pour résumer, on est sur deux montres connectées qui auront plusieurs possibilités de configuration. Tout d'abord, sur la modèle Galaxy Watch 5, je vous le rappelle, vous allez avoir deux formats deux formats de taille. Un modèle 40 mm, un modèle 44 mm. Sur la Galaxy Watch 5 Pro, on sera sur directement sur du 45 mm. Au niveau des matériaux, on sera sur de l'alu avec un écran en saphir et là du titane avec un écran en saphir. Sinon, on sera sur les mêmes technologies à l'arrière de cardio fréquence mètre et les bracelets seront configurables directement via le site Samsung. Vous allez pouvoir prendre les mêmes bracelets que ce soit sur la Pro ou sur la Galaxy Watch 5 standard. Les deux montres auront deux boutons sur le côté et voilà, la navigation, on va le voir, sera la même chose. L'écran de la Pro et l'écran de la 5 44 mm sont les mêmes. Moi, j'ai ces deux formats, ces deux grands formats entre les mains et pour ces deux formats, on aura un écran de 1,4 pouces, un écran Super AMOLED. Avec une résolution de 450 par 450 pixels. C'est des écrans très sympas à prendre en main. Je vous rappelle aussi que la Galaxy Watch 4, je vous ai fait un comparatif avec la 5 et la 4. Bah, a pratiquement le même, le même design hein, que la 5 actuelle. Ça va être le même écran, on va être sur la même technologie au niveau des hardware il y aura juste le capteur de température on va l'évoquer qui sera en plus sur les modèles 5 et 5 pro que sur l'ancien modèle sur la pro hein, vous l'aurez compris moi mon coup de cœur c'était la pro au niveau du design je vous l'avais dit dans le comparatif parce que euh, on va avoir cette euh, résistance grâce au titane qui va permettre déjà de protéger les coins de l'écran parce qu'on aura du coup un cadran de montre qui sera tout autour et qui évitera par exemple comme ici De pouvoir percuter l'écran Mais globalement on reste sur un design Comme on avait vu l'année dernière Les dimensions seront aussi très proches Entre le modèle 44 et 45 mm Dans tous les cas c'est ce cadran en titane Qui va rajouter un peu de largeur de diamètre à la version Pro Et au niveau de l'épaisseur comme je vous le disais On sera sur une épaisseur théorique De 9,8 sur la Watch 5 Et de 10,5 sur la Pro Mais dans la pratique on a le petit quart de fréquence mètre qui n'est pas compté qui va rajouter à peu près 5 mm. Donc la Pro sera assez épaisse, à peu près 15 mm. Alors que on sera plus sur du 10 mm sur la 5. Je n'ai pas eu entre les mains encore le modèle, le petit modèle, le modèle 40 mm. Euh, donc euh, je vous le proposerai certainement dans une autre vidéo en comparaison avec la 44. Pour conclure, on est sur deux belles montres avec des designs plus classiques. Plus classiques que la Galaxy Watch 4 classique où on avait la petite bague rotative. Là, on est vraiment sur des montres assez simples. La 5 rappelle à deux gouttes d'eau, la 4, mais la pro, voilà, moi, je l'aime, j'aime bien la pro. À part cette petite épaisseur, elle est quand même épaisse, ça conviendra pas au petit poignet, mais euh, j'aime beaucoup le design de cette 5 Pro. Parlons maintenant des caractéristiques techniques. Au niveau des caractéristiques techniques, on va rester sur une bonne base qu'on avait déjà installée avec les modèles 4, les modèles Galaxy Watch 4, car on va retrouver pratiquement tous les capteurs, tous les capteurs de santé qu'on avait sur la 4, c'est-à-dire cardiofréquence-mètre, la possibilité de faire un ECG, la possibilité d'avoir euh, une option torsiomètre. On va avoir aussi tout ce qui est les capteurs d'accéléromètre, gyroscope, boussole et aussi le bioélectrical impédance analyse sensor qui va nous permettre de mesurer des informations comme notre masse corporelle on va voir aussi la nouveauté de ces galaxy watch 5 galaxy watch 5 5 et 5 pro ça va être le capteur infrarouge de température néanmoins ce capteur n'est pas encore actif donc on peut l'évoquer il est même pas évoqué encore sur le site parce que on ne sait pas quand il sera activé mais il est présent au niveau de l'hardware là où on va voir une différence entre la pro et la 5 44 mm ça va être au niveau de la capacité de batterie parce que la batterie de la pro est une batterie de 590 mAh contre 410 sur... Le modèle standard 44 mm. C'est là où on va avoir la vraie différence avec les matériaux, bien entendu, comme je vous le disais, le titane contre l'aluminium. Et euh, sinon, voilà, les petites fonctionnalités au jour le jour en plus, on va en parler dans, surtout dans la rubrique sport. Il n'y a, a pas de grande différence, mais bon, on va l'évoquer. Pour finir, au niveau des caractéristiques techniques, on va être bien entendu sur le système d'exploitation Wear OS avec la surcouche One UI, les dernières versions de Wear OS et One UI. On va être sur vraiment quelque chose de simple et sympa à prendre en main, on va le voir juste après dans la rubrique smart de cette vidéo et on va bien entendu avoir une résistance à l'eau de 5 atm il y aura bien entendu le nfc elle sera compatible bluetooth 5.2 et bien entendu elle intégrera des gps et des technologies de localisation comme gps Glonass, beidou et galileo il y aura dans cette montre bien entendu 16 Go de stockage pour pouvoir bah, stocker euh, des applications directement via le Play Store, on va le voir aussi après dans cette vidéo, et il y aura 1,5Go de RAM voilà pour les caractéristiques techniques, maintenant on va rentrer dans la partie Smart, on va voir comment on la prend en main et tout ce qu'il est possible de faire au niveau message appel, musique, etc c'est etc. parti Commençons par regarder la navigation dans ces montres. Oui, si vous n'êtes pas forcément un utilisateur de Wear OS ou de la Galaxy Watch 4, vous voulez peut-être savoir comment ça marche. Je vais vous faire la démonstration sur ma Watch 5 Pro, mais c'est exactement la même sur la Watch 5. Lorsqu'on va être sur mon écran, mon écran principal, je vais avoir plusieurs possibilités. Soit de swiper de haut en bas. Pour avoir mon menu de raccourcis dans ce menu je vais pouvoir activer par exemple le mode nuit le mode euh, euh, vibration désactiver la sonnerie gérer la luminosité me mettre en lampe torche ou le mode économie de batterie je vais avoir voilà tout ça mes petites euh, mes petites icônes et je vais pouvoir bien entendu cliquer pour ajouter ou enlever des icônes lorsque je vais swiper maintenant de bas en haut je vais avoir mon menu on y reviendra juste après lorsque je vais swiper de Droite à gauche, je vais avoir mes widgets, mes widgets de forme hein, d'activité. Là, avec le nombre de pas, les calories volées, etc. etc. Je vais swiper encore pour pouvoir lancer facilement un sport, une marche, une course, un vélo ou plus. Ici, je vais pouvoir gérer mes itinéraires. Ça, on en parlera juste après dans la rubrique sport. Ici, lancer une composition corporelle, voir ma masse graisseuse, ma masse musculaire. Là, je vais retrouver mon sommeil, la météo où j'habite, le calendrier. Pouvoir lancer une mesure de tension, pouvoir lancer un ECG, pouvoir avoir mon rythme cardiaque, le stress. Et on pourra bien entendu ajouter un widget, ajouter une carte. Il suffira juste de sélectionner une carte, hein, celle qu'on veut, peu importe. Par si je veux ajouter, euh, je sais pas, le nombre de pas, je choisis et je reste appuyé dessus. Et hop, ça se mettra à la fin. Lorsque j'irai swiper de gauche à droite, j'aurai mes notifications. Là, je ai pas, on va y revenir aussi. Maintenant, qu'en est-il des boutons Lorsque je vais appuyer sur le bouton du haut, ça me permettra de revenir en arrière, revenir sur mon écran principal. Si je reste appuyé longtemps sur le bouton du haut, ça va me lancer Bixby. Bixby, c'est l'assistant vocal. Si je reste appuyé Longtemps sur le bouton du bas, ça va me lancer Samsung Pay. Ensuite, on va revenir sur le menu. En swipant de bas en haut, je vais retrouver du coup toutes mes applications qui sont disponibles sur ma montre. Avec la santé, le cardio mètre la météo. Là, on va avoir une bonne liste. Mais bien entendu, je vais vous les présenter. La navigation reste du coup très simple, très fluide, à la portée de tous. Et bien entendu, c'est ce qu'on avait déjà sur les anciens modèles. Quand est-il maintenant de la personnalisation sur cette montre Vous allez pouvoir, sur l'une comme sur l'autre, personnaliser déjà le cadran principal. En restant appuyé dessus, vous allez pouvoir en choisir d'autres. Voilà, en ajouter ou en choisir d'autres qui vont être soit des cadrans qui s'animent, soit des cadrans plutôt fixes. Ensuite, vous allez pouvoir aller sur l'application Galaxy Wearable pour pouvoir personnaliser et aller chercher d'autres cadrans. Vous allez pouvoir du coup aller sur votre montre et aller dans cadrans. Là, vous allez avoir vos cadrans qui sont présents sur votre montre et pas mal d'autres cadrans qu'on qu vous propose. Lorsque vous allez cliquer sur gérer, vous allez pouvoir gérer l'ordre de vos cadrans et si vous voulez en ajouter d'autres des plus sympas des plus simples peu importe vous allez pouvoir les ajouter directement vers ici par exemple choisir un comme ça hop à l'ancienne j'autorise j'installe ça s'installe directement et ça se retrouvera sur ma montre il sera aussi possible de personnaliser un peu plus les menus etc de, de la montre directement sur l'application pour pouvoir par exemple gérer les cartes. les cartes que je vous ai présentées, vous allez pouvoir les personnaliser aussi directement depuis l'application, en ajouter des nouvelles, etc. Pareil pour le volet des raccourcis, vous allez pouvoir tout gérer ici. Si vous voulez ajouter le NFC, vous pouvez l'ajouter, ce sera directement fait. C'est un peu plus pratique que de le faire sur le téléphone, sur l'application, que sur la montre, mais bon, vous allez avoir les deux possibilités. La même chose sur l'écran des applications, cette personnalisation sera possible. Vous allez pouvoir les réordonner comme vous voulez, grâce à l'application et c'est aussi plutôt sympa pour finir vous allez pouvoir aussi personnaliser les boutons que je vous ai présentés dans la navigation celui où vous restez longtemps appuyé pour avoir Bixby ou non vous allez pouvoir aller ici pour Lancer l'assistant, Bixby ou le menu éteint. L'assistant sera bien entendu Google Assistant. Donc si vous n'utilisez pas Bixby, vous allez pouvoir switcher sur Google Assistant. Vous allez pouvoir aussi gérer le double appui. Lorsque vous allez double appuyer sur ce bouton, vous allez pouvoir par exemple lancer, je ne sais pas, le moniteur cardiaque, le téléphone ou Spotify. Sur la touche retour, un appui court vous fait revenir sur l'écran précédent, mais vous allez pouvoir aussi mettre un retour sur l'appli récente. Il sera aussi possible d'ajouter des mouvements. Ça, on en parlera peut être un petit peu après pour pouvoir répondre aux appels, etc. C'est une navigation un petit peu plus poussée. Voilà pour ce qui est de la personnalisation. Maintenant, on va parler des notifications. Les notifications, lorsque vous allez recevoir un message ou une notification d'application, elles vont apparaître du coup sur la gauche. Vous allez pouvoir cliquer dessus pour pouvoir les lire. Et la bonne nouvelle, dans la plupart des cas, ce n'est pas tronqué. Les notifications, vous allez les retrouver en fonction de ce que vous allez paramétrer, bien entendu, sur votre montre comme application qui autorise l'envoi de notifications vers la Galaxy Watch. Ça, vous allez le retrouver dans, toujours dans « Wearable »,« Galaxy Wearable ». Vous allez pouvoir aller dans « Notifications » et là, vous allez avoir plusieurs options. Soit vous allez pouvoir activer les applications comme ça, un petit peu les plus récentes, soit vous allez pouvoir toutes les afficher et par exemple afficher toutes les applications. Vous allez recevoir du coup bah, toutes les notifications de ces applications directement sur votre montre, mais vous allez pouvoir aussi les trier en fonction de, de vos envies et de votre utilisation au quotidien. Il sera aussi possible... De désactiver les sons des notifications sur le téléphone pour que les recevoir sur la montre, où il sera aussi possible d'afficher les alertes seulement lorsque vous n'êtes pas sur le téléphone, ou alors de mettre les notifications, peu importe, tout le temps sur votre montre. Vous allez aussi avoir des paramètres de notification avancés, comme pour activer la lecture à voix haute des notifications depuis votre montre, allumer l'écran lorsque vous allez recevoir une notification, ou activation pour nouvelles applications directement des applications. Dès que vous allez télécharger une application, elle sera bien entendu compatible avec l'envoi de notifications. Lorsque vous allez avoir des notifications, vous allez aussi avoir ici un petit point rouge qui va vous dire que vous avez des notifications. Ça vous dit sur cet écran avec un petit point rouge et sur certains écrans un peu animés, ça va même aller jusqu'à vous montrer qu'il y a une notification, ce qui est plutôt sympa. Qu'en est-il maintenant des notifications de SMS Oui, lorsque vous allez recevoir un SMS, vous allez... Bah voilà, pouvoir lire la notification. Vous allez aussi pouvoir cliquer dessus et du coup, vous aurez la possibilité de répondre au message. Soit avec une réponse rapide, soit directement avec votre clavier. Vous aurez donc la possibilité de répondre au SMS et vous aurez aussi la possibilité d'envoyer des messages directement via l'application Message. Vous aurez la possibilité de démarrer une discussion en ajoutant quelqu'un, un contact ou en ajoutant un numéro de téléphone. Ou bien entendu, aller directement répondre à un message. Vous pourrez y répondre en parlant si vous avez besoin. Ce qui vous permettra d'éviter de taper sur un petit clavier. Vous pourrez dire par exemple, coucou ça va, ouais moi ça va très bien et toi Et là vous pourrez bien entendu répondre et envoyer. Ce qui est aussi plutôt pratique. Ça c'est les SMS. Maintenant les appels. Bah, les appels ça va être aussi pareil. Hein. Vous allez pouvoir faire tout ce qui est smart sur cette montre. Euh, comme il est possible de le faire sur euh, toutes les montres Wear OS. Mais vous allez pouvoir répondre à des appels. Je vous montre. En passant un petit coup de fil vous aurez la possibilité du coup de répondre directement depuis votre montre votre montre va sonner et vous aurez la possibilité de du coup de parler directement avec votre montre et d'entendre avec votre montre lorsque vous êtes en appel vous allez pouvoir couper le micro couper le son ou accéder directement à votre clavier et basculer sur votre téléphone au delà de recevoir un appel vous allez pouvoir aller directement sur l'application téléphone pour pouvoir appeler quelqu'un un contact ou composer directement un numéro là aussi je vous le disais on est sur euh, le top de ce qui se fait au niveau smart hein, Sur euh, les montres compatibles avec un mobile Android On est vraiment sur une concurrente Directe à une Apple Watch Mais sur Android Ceux qui bien entendu n'ont pas d'iPhone pour rappel, cette montre n'est pas compatible avec les iPhones, donc vous ne pourrez pas l'utiliser si vous avez un iPhone. Ce qui est plutôt dommage parce que on se rappelle que les anciennes, anciennes, anciennes, anciennes euh, montres connectées de Samsung étaient compatibles avec un iPhone et étaient vraiment sympa à utiliser avec un iPhone. Et on voit aussi que certaines montres Wear OS sont compatibles avec les iPhones. Mais là, vu qu'on passe pas directement par l'application Wear OS et qu'on passe par l'application Samsung, ce n'est pas compatible. Parlons maintenant des applications de messagerie. Vous êtes beaucoup à me demander souvent est-ce que on va recevoir les notifications WhatsApp Est-ce va recevoir les notifications Viber, est-ce qu'on va euh, recevoir les notifications Telegram, peu importe, peu importe, peu importe, il y a beaucoup de choses, Line, vous êtes beaucoup à me demander ce genre d'informations. Pour ce qui est des applications comme Signal, WhatsApp, Messenger et Viber, vous allez pouvoir bien entendu recevoir les notifications, les notifications lorsqu'on vous envoie un message. Sur WhatsApp, Messenger et Viber, vous allez pouvoir répondre à ces messages comme si vous répondez à un SMS. Pour ce qui est des appels, à recevoir des appels, vous pourrez seulement recevoir les appels de Viber si vous avez téléchargé via le Play Store sur votre montre l'application Viber sinon aucune de ces messageries ne vous permettra de recevoir des appels ensuite qu'en est il des musiques on va être comme sur la galaxy watch 4 hein, au niveau des musiques vous allez bien entendu pouvoir aller sur l'application qui gère les musiques hein, l'application native de samsung qui où vous allez pouvoir écouter les musiques que vous aurez stocké sur votre montre en mettant play en mettant pause les écouter directement via le haut-parleur de la montre ou, ou bien entendu si vous faites l'appairage d'écouteurs, vous allez pouvoir directement écouter sur les écouteurs. Pour mettre des musiques, on va le retrouver bien entendu toujours dans l'application Galaxy Wearable où vous allez pouvoir aller sur paramètres de la montre et gestion du contenu. Dans la gestion du contenu vous allez pouvoir ajouter manuellement des morceaux, cliquer dessus et l'ajouter par exemple à la montre. Ça va charger et ça va ajouter la musique directement à votre stockage de la montre. Vous allez pouvoir supprimer les pistes ou faire une synchronisation auto ça veut dire que vous allez synchroniser euh, toutes les 6 heures, euh, les morceaux avec votre montre au passage on peut évoquer aussi euh, l'ajout des images qui se fera par ce menu c'est la même chose si vous voulez mettre euh, une image des images les stocker sur votre montre vous allez pouvoir les ajouter directement depuis ce menu ensuite pour aller plus loin au niveau de la musique vous allez pouvoir bien entendu aller télécharger des applications de musique hein, de musique des applications de streaming vous allez pouvoir le faire via le play store directement ou là vous allez pouvoir trouver différentes applications qui seront vous convenir en fonction de ce que vous avez vous aurez par exemple spotify YouTube Music, Music for Galaxy, qui est déjà installé, c'est le truc de base, Wear Media, Radio Player, Nav Music, etc., etc. Il y en a de plus en plus, il y a même des stations de radio, bref, il y a de quoi faire lorsque vous allez par exemple aller sur certaines applications vous allez avoir différentes options possibles hein. sur Spotify par exemple lorsque vous aurez synchronisé votre montre avec votre compte Spotify si vous avez bien entendu un Spotify premium vous allez pouvoir télécharger directement vos bibliothèques de lecture, vos pistes de lecture, votre liste de lecture sur votre montre comme ça vous n'aurez même pas besoin de votre téléphone pour pouvoir écouter Spotify. Bien entendu si vous voulez simplement écouter des musiques via votre téléphone vous aurez aussi la possibilité hein, de lancer une musique via votre téléphone que ce soit sur Spotify ou autre, de lancer la musique, de lancer la musique avec votre téléphone et là vous aurez du coup le petit hop, la petite note de musique qui vous dira que vous êtes en train d'écouter une musique via votre Spotify de votre téléphone. On a le petit logo du téléphone, on a le petit logo Spotify, et vous allez pouvoir du coup gérer votre montre et votre téléphone, la musique de votre téléphone, simplement comme si votre montre était une télécommande. Ça, c'est plutôt pratique si vous n'avez pas envie de, voilà, de télécharger des applications, de configurer des applications, de télécharger des musiques sur votre montre. Qu'en est-il maintenant des autres applications natives à cette montre, hein, des applications un peu smart Alors, on a vu déjà tout ce qui était téléphone, message... Vous allez aussi avoir toutes les applications de la suite Google qui vont être déjà téléchargées, hein, comme Google Maps. Vous allez pouvoir, du coup, choisir un itinéraire, une ville, dire que vous voulez y aller à pied ou en vélo. Et ça va vous lancer la navigation directement sur votre téléphone avec les indications et le suivi sur votre montre. Ça vous dira, par exemple, dans 70 mètres, tournez à gauche sur la rue, nanani, nananer, nananou. Ensuite, vous aurez bien entendu la boussole. La possibilité d'utiliser Samsung Pay qui va vous permettre directement de charger euh, des cartes bancaires et de pouvoir payer avec. Vous aurez le calendrier, vous aurez la possibilité de rechercher de faire sonner votre téléphone, la météo, les réveils, chronomètres, minuteurs. La possibilité d'ajouter des villes avec l'horloge des villes. Ici, la possibilité d'aller voir les fichiers de photos que j'avais mis directement tout à l'heure sur ma montre. L'application Buds qui va vous permettre, si vous avez des écouteurs Samsung, d'avoir une meilleure synchronisation et une meilleure gestion. La calculette, les reminders, le carnet et après plusieurs applications plutôt tierces avec bien entendu aussi l'enregistreur le, vocal. Bref, vous allez retrouver toutes les applications qui sont disponibles et qui ont été disponibles sur la Galaxy Watch 4. Maintenant, qu'en est-il des applications tierces Je vous l'ai évoqué, moi j'en ai quelques-unes comme Spotify, Strava... Euh, YouTube musique, Kumoot, etc. Ces applications, vous allez pouvoir les retrouver directement, comme on a vu tout à l'heure, via le Play Store. Sur ce Play Store, vous allez avoir une liste d'applications qui vous sont recommandées, si vous voulez, mais vous allez pouvoir aller les chercher. Vous aurez des applications de sport, des applications de santé, des applications de navigation. Vous allez pouvoir avoir les applications essentielles, comme des listes, etc. etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un top un top de mes applications qui existent sur Wear OS hein, en 2022, euh, parce que... Voilà, il y en a pas mal qui sont sympas d'usage que vous pouvez intégrer dans votre quotidien pour être plus productif. Qu'en est-il maintenant des assistants Oui, maintenant il est possible de mettre soit Bixby, soit Google Assistant. On peut les paramétrer lorsqu'on va rester appuyé, on aura notre assistant. Là, moi j'ai Google Assistant, je pourrais lui demander par exemple, quelle est la météo demain à Toulouse Il n'y a pas photo entre Bixby et Google Assistant, je suis loin, loin, loin, loin, loin, loin du côté de Google Assistant. Donc c'est pas mal de pouvoir euh, configurer les deux et de pouvoir choisir. Moi, je vous invite à tester les deux et à vous faire votre propre opinion et en fonction de, de votre utilisation des assistants. Parce qu'il y en a qui ne l'utiliseront pas forcément sur cette montre. Pour finir avec cette partie Smart, on va pouvoir regarder et jeter un petit coup d'œil sur les paramètres hein, de ce que je n'ai pas Forcément encore évoqué. Vous allez pouvoir, bien entendu, dans les paramètres, gérer les connexions, que ce soit Bluetooth, Wi-Fi, etc. Parce que pour pouvoir télécharger des applications, il va falloir connecter votre montre en Wi-Fi. Vous allez aussi pouvoir gérer, du coup, tout ce qu'on a vu notifications, écran, son, la, les fonctions avancées qui vont vous permettre le verrouillage dans l'eau, par exemple, le mode heure de coucher, le mode cinéma, la personnalisation des touches, la possibilité aussi de lancer un mode économie de batterie. Et de voir aussi à peu près euh, votre utilisation. Là par exemple je suis à 58% et ils me disent qu'il me reste un jour. On va me donner aussi mon temps de consommation par application si je vais les chercher. Vous allez pouvoir aussi activer un mode économie d'énergie pour pouvoir limiter tout ce qui est connexion etc. etc. et pouvoir garder le plus possible la batterie. Ensuite, vous allez pouvoir aller euh, changer des paramètres généraux, comme le cadran si vous voulez qu'il soit tactile, la synthèse vocale, la saisie, etc. Vous allez pouvoir aller dans accessibilité pour activer ou améliorer la visibilité avec des polices contrastées, etc. etc. Puis, vous aurez vos services de sécurité, d'urgence, pour pouvoir activer la touche SOS, la détection des chutes. Ça, On va y revenir dans la partie santé. Globalement, on est vraiment au niveau smart sur ce qui existait déjà sur la Galaxy Watch 4. Si vous euh, n'avez pas vu la dernière mon test, le Galaxy Watch 4, je vous invite à y aller. Je suis peut-être allé plus en précision sur certains points. Donc, n'hésitez pas à y aller. Si vous vous demandez aussi, euh, est-ce qu'il faut que je prenne une version LTE ou une version Bluetooth, j'ai des vidéos. Il y a deux vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous explique la différence entre Bluetooth et LTE et pourquoi moi, je suis plus du côté Bluetooth. Voilà pour le Smart. Passons à la santé. Parlons maintenant des fonctionnalités de santé. Oui, des fonctionnalités de santé, il y en a, il y a pas mal de possibilités sur ces montres, sur cette montre. Et bien entendu, on a aussi toujours quelques petites déceptions, on va déjà parler de ça. Car oui, cette euh, Galaxy Watch 5 ou Galaxy Watch 5 Pro sont présentées comme les montres qui vont nous permettre de faire un ECG. Ça, c'est toujours le cas, c'est toujours présenté de la sorte, mais le souci, le souci de base, c'est que pour pouvoir faire un ECG ou un tensiomètre sur cette montre, il vous faut un smartphone Samsung. Oui, l'application Samsung Health Monitor est disponible seulement seulement via le Galaxy Store, qui est disponible que sur des mobiles Samsung. Alors vous allez me dire, c'est dommage, c'est vraiment dommage, moi je trouve d'année en année, les montres se renouvellent, on a une nouvelle gamme de montres, et ils n'ont toujours pas changé cette... Possibilité. Le, fait de, le fait de ne pas avoir ces fonctionnalités de santé avancées sur les mobiles Android sont, du coup, je pense, une volonté de Samsung parce que d'adapter cette petite application sur les mobiles Android, depuis le temps, je pense que ça aurait pu être fait. Mais voilà, ça reste dommage. Pour moi, ça reste un point négatif pour tous ceux qui ont un mobile Android. Bien entendu, bien entendu, bien entendu. Il est possible de contourner euh, cela en téléchargeant l'application de manière un peu plus... voilà. Un peu plus brouillon un peu plus les mains dans le cambouis bien entendu je vous ferai une vidéo dessus si vous voulez comme je vous l'avais fait sur la galaxy watch 4 pour vous permettre de pouvoir télécharger l'application Health monitor sur votre mobile android et sur votre montre de façon un peu plus indirecte mais d'avoir ces fonctionnalités là entrons du coup dans le vif du sujet de la santé tout d'abord vous allez pouvoir suivre vos santé vos applications de santé directement depuis votre montre. là vous allez pouvoir aller ici dans Samsung santé, Samsung Health. Vous allez avoir votre activité quotidienne sur votre montre. Cette activité quotidienne, elle sera ici. Elle vous dira aujourd'hui ce que vous avez fait, nombre de calories, la distance, et vous allez pouvoir aussi voir un petit peu l'historique. Vous allez pouvoir checker votre nombre de pas. Vous allez avoir voilà, plusieurs petites cartes. Si vous voulez avoir la nourriture, le sommeil, je ne l'ai pas porté hier soir parce qu'elle est chargée. Du coup, vous allez avoir le sommeil, carte cardio fréquence, mètre, le stress, la composition corporelle, etc., etc. Toutes les mesures sont possibles d'être prises directement depuis votre montre. Je vais vous montrer. Lorsqu'on va parler hop, des mesures telles que par exemple la composition corporelle, vous allez pouvoir les mesurer directement de votre montre. On va vous demander si vous êtes un homme, la taille que vous faites, le poids que vous faites. Gardez à l'esprit que c'est quelque chose de plus simple. Et vous allez hop, devoir suivre les instructions. On va vous demander de mettre les deux doigts comme ça et de suivre les indications. On vous dira du coup alors votre masse musculaire, 30 kg, la masse de gras, votre pourcentage de graisse, votre IMC et votre masse hydrique. Cette mesure, c'est comme ça que vous allez procéder aussi pour les mesures de tension, de CG ou si vous voulez prendre votre stress. Vous allez pouvoir lancer le stress. Et ça vous donnera une indication de stress. Grosso modo, toutes les applications de santé, toutes les mesures de santé vont être visibles au quotidien sur ce qui s'est passé sur la journée, sur votre montre. Vous allez pouvoir prendre les mesures sur votre montre et après, pour avoir plus d'informations, pour avoir plus de suivi ou pour pouvoir voir un petit peu l'historique, il va falloir switcher sur l'application. Ça, ça ne veut pas être l'application Galaxy Wearable, ça va être l'application Samsung Health. Là, sur cette application, vous allez retrouver du coup les différentes cartes avec l'activité quotidienne qu'on a vue, où là vous allez pouvoir cliquer dessus pour pouvoir avoir le nombre de pas, la durée d'activité, etc. Si vous voulez revenir sur la journée d'hier, vous pouvez cliquer sur la journée d'hier, sur la journée d'avant, voilà, sur... là je suis à peu près deux semaines de terre donc on va pouvoir remonter jusqu'à deux semaines de test. Regardez, je peux remonter jusqu'au 16 jusqu'au 16 septembre. À chaque fois j'aurai mon nombre de pas, ma durée d'activité les calories et je vais pouvoir aussi voir du coup sur la journée ce qui s'est passé. Ensuite je vais avoir ma petite carte de pas où là je vais avoir un peu euh, on l'a vu avant notre euh, le, le nombre de pas et je vais pouvoir regarder un petit peu heure par heure ce que j'ai fait. On aura aussi notre suivi de sommeil. Le suivi de sommeil je vais l'avoir ici sur pas la nuit dernière mais celle d'avant je vais avoir mes 5h47 minutes de sommeil avec à chaque fois mes phases de sommeil. J'aurai un graphique qui montre que je me suis réveillé 1, 2, 3, 4, 5 fois dans la nuit, et que j'ai eu un sommeil plutôt léger. Je vais avoir mes phases de sommeil, l'éveil c'était 1h25 sur ma nuit, le paradoxal 56 minutes, le sommeil léger 2h18 et le sommeil profond 1h08. On va me dire que bah voilà, mon sommeil n'était pas au top et je vais pouvoir, si je veux, aller voir aussi les jours précédents. Je vais pouvoir aller voir là, j'ai fait 6h, là j'ai fait 6h16, là je vais pouvoir aller voir par exemple ma meilleure nuit, c'est quand Je pense que c'était là 7h43. Sur cette euh, nuit, je vais pouvoir aussi donner une évaluation. Alors là, c'était la meilleure nuit que j'ai fait depuis deux semaines. Il y a aussi la possibilité de détecter les ronflements, de mettre la détection de ronflements. Là, il faudra garder votre téléphone sur votre table de chevet allumé pour pouvoir les capter. Ensuite, vous allez avoir votre suivi de fréquence cardiaque. Vous allez pouvoir le suivre hein, directement ici. Vous allez avoir, voilà, les différentes euh, mesures de fréquence cardiaque prises tout au long de la journée. Vous allez avoir vos, euh, vos plages de fréquence cardiaque en fonction de votre montre. Vous allez pouvoir, bien entendu, revenir sur les jours précédents et vous allez voir, voilà, que vous êtes 46 et 125. Le stress, la mesure de stress, la dernière a été prise aujourd'hui. Elle est assez élevée. C'est, je pense, parce que je suis en train de parler depuis euh, une heure et demie sur mon test déjà. Donc, euh, voilà, mon mon corps est en mouvement. On va avoir aussi ma mesure de composition corporelle qu'on avait vue ensemble, qui va me donner mes différentes mesures en fonction euh, des, des prises de mesures, que ce soit maintenant, avant, il y a quelques mois, etc. Pour finir l'oxygène dans le sang, vous allez euh, pouvoir la, la calculer de nuit. Là, je l'avais activée pour la nuit. Et donc, on aura mon oxygène dans le sang, vous voyez, euh, sur la nuit dernière, sur, euh, sur la journée. Bref, vous allez l'avoir tout au long de la journée, si vous avez bien été Oxygéné. grosso modo c'est ça au niveau de la santé vous allez pouvoir prendre vos mesures sur votre montre voir votre activité du jour sur votre montre et après switcher sur votre téléphone pour avoir toutes ces activités tout ce suivi cardiaque sommeil stress suivi quotidien c'est assez simple c'est assez donné à tout le monde parlons maintenant du sport Parlons maintenant des fonctionnalités sport. Commençons par le suivi d'activité. On va pouvoir y accéder, bien entendu. On l'avait vu ici via cette interface avec les cartes où vous allez pouvoir aller aussi le retrouver directement dans Samsung Health en cliquant par exemple sur afficher l'historique d'entraînement et choisir un entraînement. Là, vous allez avoir différents entraînements, différents styles d'entraînement. Vous allez avoir la marche, euh, le vélo, la course, autre entraînement, la nage. Voilà, pas mal d'entraînements. Natation, machine de musculation, tapis de course. Et vous allez pouvoir en ajouter d'autres. Il y en a à la pelle. Donc ça, il y en a pour tous les coups. Lorsque vous allez choisir un entraînement... Par exemple, la marche ou peu importe, la course à pied, vous allez pouvoir aller dans les réglages pour définir des objectifs. Si vous voulez un objectif de minutes ou un objectif de distance ou un objectif de calories ou d'intervalle. Si vous voulez choisir et configurer l'écran de données d'entraînement, ça se fait aussi là-dessus. Vous allez pouvoir activer un écran de données ou pas. Ensuite, vous allez pouvoir activer le tour automatique ou la pause automatique ou le guide audio. Ça, c'est pour les entraînements assez basiques. Vous allez voir qu'il y a deux styles d'entraînement qui vont vous permettre d'avoir l'itinéraire. On en parle juste après. Vous allez pouvoir lancer une course ou un entraînement, une marche, peu importe. Le décompte se lance. Et vous allez avoir vos différents écrans d'entraînement avec bien entendu en haut ça vous dit si euh, vous avez bien le gps d'activer vous allez pouvoir voir voilà vos différentes informations la durée la distance la vitesse les calories la cadence les zones de fréquence cardiaque la symétrie des pieds etc etc on peut quitter bien entendu en fonction du sport que vous avez lancé vous allez avoir différents écrans de données par exemple la natation si vous lancez une natation vous n'allez pas avoir par exemple la symétrie des pieds mais vous allez plutôt avoir la durée la distance les calories le mouvement des bras le nombre de longueurs et bien entendu ça va verrouiller votre écran parce que qui dit écran mouillé dit n'importe quoi du coup il faut verrouiller l'écran et si vous voulez le déverrouiller vous appuyez ici on entend la petite musique qui permet de retirer l'eau du haut parleur on nous demande d'évacuer l'audio parleur ok et là je vais pouvoir du coup Retrouver mon entraînement en bas si je suis à l'écran principal, mais je vais pouvoir terminer. Autre chose un petit peu importante à, à vous montrer, je pense, hein, je ne sais pas si je vous montre à chaque fois, mais lorsque vous allez euh, en, lancer un entraînement, peut-être une course à pied, peu importe, un entraînement, une marche vous allez bien entendu pouvoir revenir sur l'écran principal. Vous allez pouvoir récupérer facilement votre entraînement par le petit logo qu'on retrouvera en bas ici, qui dit que vous êtes en train de faire l'entraînement. On voit aussi mon copain qui est en train de courir. Et vous allez surtout pouvoir du coup quand même naviguer dans votre montre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller chercher vos musiques, aller chercher Spotify, répondre à un appel, vous allez pouvoir envoyer un SMS, bref, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec votre montre, alors que l'entraînement, il est derrière, il est là. On peut le récupérer facilement on peut éteindre l'entraînement, en lancer un nouveau, et pendant l'entraînement, on va pouvoir même rentrer dans les paramètres pour ajouter, si vous voulez, ce que je vous ai montré avant. Ça, du coup, c'est un suivi d'activités d'ordre général qui est disponible à la fois sur la G5 Pro et la G5. Maintenant, on va parler des nouveautés côté G5 Pro, qui sont le suivi d'itinéraire. C'est que disponible, je vous mets un petit encart sur la Galaxy Watch 5 Pro, et malheureusement, c'est que disponible sur deux sports. C'est pas disponible sur tous les sports. Hein. C'est disponible sur le vélo et la randonnée. Voilà, ce suivi d'itinéraire, du coup, c'est plus pour les cyclistes ou plus pour les randonneurs. Lorsque vous allez faire un, une course à pied, bah, vous n'allez pas pouvoir forcément, en utilisant course à pied, suivre un itinéraire. Vous allez pouvoir arriver à votre suivi d'itinéraire via plusieurs... Au-delà, au-delà, au-delà du sport, je vais vous montrer, mais vous allez pouvoir lancer un suivi d'itinéraire ici. Là, vous allez pouvoir, du coup, lancer la carte suivi d'itinéraire. et dire Randonner ou faire des vélos en suivant l'itinéraire ». Vous cliquez, il dit « Ajouter un fichier GPX sur votre téléphone pour démarrer ». Vous dites « Ok ». Ça vous envoie, du coup, sur votre téléphone à l'ajout d'un fichier GPX. Cliquez sur « Importer des fichiers », vous autorisez. Et vous allez choisir votre fichier GPX. Là j'en ai un, je le choisis qui s'appelle Running 3. Je dis que c'est un type d'entraînement, un vélo, peu importe. Et j'enregistre. J'aurai donc mon trajet GPX, c'est assez facile à faire hein, et c'est assez intuitif, qui va apparaître ici, qui se retrouve du coup là sur un trajet GPX où j'aurai juste besoin de faire démarrer. Il sait que c'est du vélo, du coup il va me démarrer directement une session de vélo avec, euh, le, mon trajet GP qui s'appelle Running 3, hein, c'est pour ça qu'il y avait écrit Running, mais c'est bien l'entraînement du vélo, il va attendre du coup que ma position soit sur le point de départ, et une fois que ma position est sur le point de départ, je vais avoir des petites indications sur, voilà, dans 800 mètres, tournés à droite, je vais avoir la carte, etc, etc. Ça va être sur la même chose si vous lancez une randonnée, vous téléchargez votre fichier, vous dites que c'est un fichier pour la randonnée, et vous pouvez démarrer. Vous pouvez, vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité « Retour au point de départ » en vélo ou en randonnée. Ça va être la même chose. Alors, où est-ce que j'ai ma randonnée Laissez-moi trouver la randonnée, voilà. Je vais pouvoir lancer mon entraînement de randonnée. Et pendant mon entraînement de randonnée, lorsque je serai à mi-parcours ou peu importe, je vais pouvoir aller ici et faire « Retour départ ». Là, une fois que je serai assez loin de mon point de départ, je vais avoir pareil, la le même affichage avec une carte qui me renvoie comment revenir sur mon point de départ. Voilà, ça c'est plutôt euh, sympatoche hein, comme euh, fonctionnalité est-ce que ça vaut le coup de passer sur la pro juste pour ces fonctionnalités là je ne sais pas moi je passerai plus sur la pro euh, je vous en ai parlé dans l'autre vidéo pour ce qui est autonomie et ce qui est matériaux mais voilà si vous faites randonnée randonnée du vélo ça peut servir moi je sais que euh, j'utilise des fois lorsque je fais du vélo un fichier gpx mais j'aime bien aussi lorsque je vais courir dans des endroits que je ne connais pas et là dans, dans mon cas d'usage bah, ce que je faisais c'est que je l'utilisais euh, avec la randonnée je mettais la randonnée j'allais courir tout simplement ça marche aussi très bien regardons maintenant comment ça se traduit l'historique des entraînements sur l'application. Oui car vous l'avez vu c'est facile de voir euh, à l'instant T ce qu'on est en train de faire en train de courir directement depuis la montre. Mais comment ça va se traduire sur une course peu importe ou un entraînement qui a été fait sur l'application. Lorsque je vais aller sur une course que j'ai faite je vais avoir ma carte. Après avoir ma carte je vais avoir mes zones de fréquence cardiaque. Je vais avoir pas mal de graphique avec toutes mes données du, de l'activité physique par exemple là je vais avoir je vais pouvoir désactiver ou activer mais je vais avoir ma courbe de fréquence cardiaque. Si je veux ajouter le rythme j'aurai le rythme, si je veux l'altitude j'aurai l'altitude si je veux que la cadence j'aurai la cadence et je vais pouvoir superposer toutes les courbes. En dessous je vais avoir mon rythme, mon rythme maximal euh, ma fréquence cardiaque etc etc et mes zones de fréquence cardiaque puis ma fréquence cardiaque de récupération ça vous pouvez euh, l'activer, il vous demande si vous voulez activer cette euh, option pour savoir en gros comment redescend votre coeur dans les tours c'est plutôt pas mal pour savoir si votre coeur est en bonne santé j'aurai aussi ma VO2 max et j'aurai aussi voilà tout l'historique tous les détails de l'entraînement ainsi qu'un comparatif avec les entraînements d'avant Pour aller encore plus loin vous allez avoir la possibilité d'avoir une partie programme d'entraînement fitness Là vous allez aller dans fitness dans l'application vous allez avoir des exercices Des exercices pour débutants, des exercices pour femmes, des exercices de perte de poids Des, des, des exercices pour développer votre zone musculaire, équilibrer l'entraînement peu importe Lorsque vous allez cliquer sur un entraînement peu importe, vous allez avoir la possibilité du coup de le faire ou d'ajouter un programme d'entraînement. Le programme d'entraînement va vous ajouter des entraînements directement sur votre montre et dans votre agenda, vous aurez juste à les suivre. Qu'en est-il maintenant de la précision de cette montre au niveau cardiaque, au niveau podométrique ou au niveau gps comme d'habitude j'ai comparé la fréquence cardiaque de cette montre hein, comme je l'avais fait avec la galaxy watch 4 avec ma ceinture cardio fréquence mètre et c'est pour vous dire que on est sur la même technologie de cardio fréquence mètre que l'année dernière car euh, le cardio fréquence mètre est vraiment très précis que ce soit sur des entraînements à intervalles ou des entraînements plutôt standards comme une course à pied du vélo etc. aucun souci aucun gros décalage peut-être un petit décalage de 1 battement de cœur par minute mais bon par rapport à ce qui est sur mon poignet et ce qui est sur mon cœur, c'est normal donc Là, la précision est vérifiée. Ça va être la même chose aussi sur le podomètre, en gros, j'ai vraiment eu l'impression de tester la Galaxy Watch 4 avec un nouveau design, parce que sur les précisions, que ce soit GPS, que ce soit euh, cardio fréquence mec ou que ce soit podomètre, il n'y a pas eu de, bah, de, de vraie évolution, parce que déjà l'année dernière, c'était ah, bah, assez bien, hein, sur une montre plutôt généraliste comme celle-là, une montre plutôt smart, euh, les capteurs de sport, les capteurs de santé suivent complètement. Après, voilà, on reste sur ce que Samsung a su faire l'année dernière, donc là-dessus, côté précision podométrique et côté précision GPS, c'est validé aussi. Alors maintenant, parlons de ce qui vous intéresse le plus sur cette nouveauté, surtout sur la Galaxy euh, Watch 5 Pro, c'est l'autonomie oui car comme je vous le disais sur mon comparatif entre la Pro et la pas Pro, c'est que personnellement je mettrais euros de plus, c'était à peu près 100 euros de plus pour avoir une meilleure autonomie. Alors est-ce que sur le terrain ça vaut le coup ces euros de plus Eh bah, bien oui je sur ma position que moi avec mon utilisation, la Galaxy Watch 5 Pro, j'arrive à la pousser à entre 2 et 3 jours avec mon utilisation. Voilà, vous l'avez vu tout à l'heure, j'étais à 58%, 58% sur ma première partie de la vidéo, je vais voir là je suis à combien de mais voilà, il me restait un jour, un jour et dix heures. Donc je peux aller en fonction de mon utilisation jusqu'à trois jours, parce que là c'était une utilisation plutôt soft que j'ai fait sur euh, les 40% de batterie. Si je vais checker maintenant, il me reste un jour d'utilisation pour 39% de batterie. Donc oui, comme je vous le disais, moi avec cette Galaxy Watch 5 Pro, J'arrive à aller jusqu'à entre 2 et 3 jours 2 jours Ça va être quand je vais vraiment utiliser la montre Pour aller faire du sport en écoutant de la musique Ou faire un petit peu de géolocalisation J'irai sur, plutôt sur du 2 jours et 3 jours C'est quand je vais l'avoir un usage plutôt courant Avec juste des notifications dans ma vie de tous les jours Ce qui est plutôt pas mal hein, Parce qu'une montre comme ça qui va vous permettre de répondre aux SMS C'est vraiment le critère que beaucoup vont rechercher Normalement qui dit réponse aux SMS Avec clavier ou avec dictaphone Égal autonomie de moins de 2 jours Là on arrive à aller plus loin et plus haut que deux jours assez aisément hein, en fonction de vraiment de votre usage, mais c'est un gros plus. Alors, qu'en est-il sur la G5 hein, Sur la G5 qui a une batterie un peu meilleure que euh, la, la 4, bah, on va être plutôt comme sur la 4, hein. on va avoir deux à trois jours sur la pro et plutôt. 1 à 2 jours sur la G5, voilà, moi la, la, la G5 je testé pendant quelques jours euh, après j'ai vite switché sur la Pro la G5, ouais voilà j'avais avec, avec mes tests intensifs, au bout d'un jour le lendemain il fallait que, que je la recharge après on est quand même sur des technologies de recharge rapide, donc vous allez pouvoir en une heure charger pratiquement complètement votre montre ce qui est, même si est en moins d'une heure je me souviens plus des chiffres exacts, je l'avais testé sur la G4 et c'est la même technologie je crois donc c'est plutôt pas mal, mais voilà moi j'ai mon cœur qui balance sur la G5 pro au niveau de l'autonomie. Parlons maintenant des points positifs et des points négatifs. Qu'en est-il du coup maintenant des points positifs et des points négatifs de cette montre On a déjà une très belle base hein, sur la G5 ou la G5 pro par rapport à ce qui était sorti l'année dernière. Alors mon premier point positif ça va être pour ces deux montres ça va être le design. On est sur vraiment des designs qui peuvent coller à pratiquement tout le monde. Encore on mon cœur va balancer un peu plus Sur la G5 Pro même si elle est plus large Parce que son design montre Une meilleure robustesse, une meilleure protection Surtout avec euh, voilà, son cadran En titane, mais c'est vrai qu'on est sur des montres Un peu passe-partout, euh, la G5 En petit format ira très bien à... Aux personnes qui ont des petits poignets La G5 va être Personnalisable comme la G5 Pro, mais La G5 en vrai c'est la montre qui passe partout Mais qui est vraiment très proche de la G4 hein, Au niveau du design, donc voilà Le deuxième point positif pour moi, ça va être bien entendu ça prise en main. On est sur le meilleur système d'exploitation pour du Android. On est sur le Wear OS avec la meilleure surcouche. On va pas se mentir, c'est fluide, c'est beau, c'est simple euh, avec les, les, les petits écrans animés, les petites... Euh, voilà, c'est top. Si vous avez un Android, vous allez très difficilement trouver un système d'exploitation aussi smart, aussi bien. Hein. Je, je, on parle vraiment d'une montre qui est là pour concurrencer une Apple Watch, qui a une prise en main vraiment très friendly, qui va vous permettre, à vous, à vos parents, peu importe, d'utiliser facilement votre montre connectée. Toutes les générations peuvent utiliser une Galaxy Watch 5 après avoir bien entendu pris en main cette montre assez facilement. Le troisième point positif, ça va être l'autonomie surtout pour la Galaxy Watch 5 Pro cette autonomie, je vous le disais, de plus de 2 jours de 2 à 3 jours, même eux ils annoncent je crois 3 à 4 jours, peut-être que vous allez pouvoir pousser plus que 3 jours, ça c'est à vous de voir en fonction de votre utilisation, c'est difficile de trouver sur le marché une Wear OS avec autant, avec autant d'autonomie et là dessus c'est un, vraiment un point qui me ferait prendre la G5 Pro par rapport à une G4 parce que la G4 hein, elle, est, elle, est, elle est vraiment pas chère, vous pouvez la trouver vraiment pas chère et comme je vous le disais avec le comparatif de la G4 et la G5, c'est qu'elles sont trop proche pour moi pour pouvoir mettre 100 euros de plus et passer sur la G5 donc soit je passerai sur la 5 Pro pour avoir une meilleure autonomie et du titane, soit je resterai sur la G4 alors quels sont maintenant les points négatifs les points négatifs ça va être les nouveautés, voilà tout simplement à part le, sur la G5 Pro le design et l'autonomie, il y a très peu de nouveautés, on a ce capteur de température qui n'est pas encore activé donc c'est une fausse nouveauté on a ces nouveaux sports itinéraires qui sont là qui sont présents mais qui sont que sur deux sports la randonnée et le vélo et c'est plutôt dommage parce que moi je connais plein de personnes dans la communauté qui font de la course à pied et ils auraient bien aimé avoir sur la course à pied la possibilité d'avoir un itinéraire gpx c'est voilà ça manque un petit peu de nouveauté ça manque un petit peu de fraîcheur le deuxième point négatif et ça c'est le plus gros point négatif pour moi c'est côté santé c'est que le le CG et le tensiomètre n'est toujours pas disponible pour les mobiles Android hors Samsung. Ça, pour moi, euh, voilà, je trouve que c'est frustrant. Les gens qui vont dépenser 200, 300, 400 euros, voire 500 euros en fonction des options qu'ils vont prendre, pour avoir une montre connectée qui peut faire ECG et de ne pas pouvoir utiliser cet ECG parce que leur mobile n'est pas un Samsung, pour moi, c'est c'est restreinte, c'est restreinte, c'est donner plus de contraintes qu'il faudrait Je ne suis pas certain que la personne qui va acheter une montre Samsung Et qui ne peut pas faire un ECG va se dire Tiens, bah, je vais changer mon téléphone, je vais prendre un Samsung Il va être plutôt avoir un petit peu, comment dire, les boules Et il va se dire, bah voilà, moi je prends la montre, je voulais juste un ECG Donc ça c'est vraiment dommage Et j'espère qu'ils euh, voilà, prendront le temps de développer le petit, euh, le petit software Sur euh, les mobiles autres, sur les autres Android Ou alors, bien entendu, je vous proposerai une alternative pour pouvoir euh, bypasser un petit peu euh, cette contrainte sur une prochaine vidéo comme je vous l'avais fait pour la 4. Alors maintenant, faut-il l'acheter Bon, vous l'aurez compris. Mon cœur va balancer sur la G5 Pro directement. Si vous avez un petit poignet et que vous n'avez pas le choix de prendre une G5, je vous invite vraiment à aller voir mon comparatif entre la G5 et la G4 parce que pour moi, euh, ça ne vaut pas forcément le coup parce que niveau design, c'est la même chose et niveau de nouveautés elles sont vraiment très, très légères. De passer forcément sur une G5, il vaut mieux prendre une G4 qui sera moins chère et qui fera pratiquement la même chose. Donc, faut-il l'acheter C'est certain que cette G5 Pro sera dans mon top euh, montre connectée pour mobile Android de fin d'année, hein, on va voir ce qui va sortir. Là, il y a des nouvelles montres qui vont arriver chez Amazfit. Euh, il y a normalement la Pixel Watch. Hein, on, on croise les doigts qui va aussi arriver. Donc, on va voir comment, comment ça va se balancer cette année. Mon top des montres connectées, bien entendu, il arrivera avant Noël pour que vous puissiez euh, faire votre choix. Je vous ferai peut-être aussi un top euh, promotion s'il y a avec le Black Friday parce que je pense que la GW4 sera déjà très bradée. Peut-être que la GW5 aura aussi euh, un petit prix. Un petit petit discount on verra d'ici là dans tous les cas c'est des montres vraiment superbes, superbes superbe si vous avez un mobile android encore plus si vous avez un mobile samsung et la prise en main est idéale donc je ne peux que vous les conseiller merci d'avoir regardé ce test qui a dû durer une plombe si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à rejoindre le discord ou à les poser en commentaire et surtout vive à fond vive high e tech abonnez vous merci et à bientôt sur ma chaîne